Alors aujourd'hui, on va vous filmer et vous essayer un Mercedes Vito de quelle année De 2019. De 2019. Routeur en routeur euh, rusiste. Alors, ici tu vois le petit bouton. Ouais. Comme c'est une automatique. On va juste la mettre sur marche arrière pour y aller. Et alors ici sur le tableau de bord, directement on voit la caméra de recul. Avec une caméra au dessus aussi. Ouais. Bien pratique. Il fait le tour de la voiture. On a une vue à 360 degrés avec ça. Et On fait notre petite marche arrière en toute sécurité. Hein. Et il fait... Comme vous voyez, ça sent d'habitude le cadre, il n'y a rien. Il a rien. Ah. C'est presque parti. C'est presque ouais. parti. Voilà, en route. Il n'y a rien. On est dans un petit bled paumé, sans réseau à l'intérieur, mais très sympa quand même. On est à connu, non loin de Ciné. mal, alors je voulais filmer. Comme on l'a dit, Mercedes euh, Vito 2019 automatique. Combien de chevaux 120 chevaux, me semble-t-il. On a quand même une belle puissance. Hein. Même si ça n'a pas l'air, franchement, niveau ouais. ressenti, quand on accélère, ouais, ça part assez bien agréable à la conduire, bonne tenue de route aussi, pour un grand véhicule comme ça, elle est vachement stable aussi, donc ça c'est chouette. Une question que Martin me pose, l'automatique, bah, moi j'ai pas l'habitude de l'automatique, donc j'ai toujours une petite préférence pour la manuelle en termes de sensation, mais euh, après, ouais, ça, ça, ça se conduit ça se conduit très bien, mais euh, moi c'est pas pour ce mode là que j'opte d'habitude, donc je suis pas le plus fan de l'automatique, mais bon voilà, on s'y fait gauche est ce pense ici droite est ce que tu veux qu'on teste une petite accélération ouais oh, tu veux que je ferme les fenêtres pour le voir ouais. alors je connais pas trop la route à droite on va voir un petit peu ah, allez la machine est lancée à toute puissance à toute vitesse aussi ah, ça passe les vitesses assez vite hein. parler de la capacité euh, de stockage à l'arrière qui est assez importante hein. oui voilà. elle est assez bien optionnée cette voiture et elle est griffe euh, métal euh, très bien très bien et euh, le bluetooth ouais alors on a l'option euh, GPS, euh, tout ce qu'il faut. Euh, GPS euh, que t'as pas encore essayé. Non, et alors, ouais, on n'a pas parlé du, du pad euh, ouais. central ici euh, qui est tactile. Qui est tactile, je sais pas si tu es, arrives à le filmer. pas, moi. Ouais, moi non, non en plus, c'est pas le truc que je suis le plus fan parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications dessus et donc c'est pas très intuitif au départ. Mais... Et on a le vraiment automatique aussi. Exactement il se met quand on mais en fait, tu n'as plus rien à faire et c'est déstabilisant quoi. Voilà, ouais exactement. Bah, quand on s'arrête en fait, euh, dès qu'on qu arrête de conduire, bah, le, le frein à main se met automatiquement quand on se met en neutre et puis après euh, il s'enlève quand on démarre quoi. dès qu'on met la marche arrière ou la marche avant il s'enlève automatiquement donc il n'y a même plus à toucher le bouton même si le bouton est là on n'a plus rien à faire et c'est tout automa automatisé quoi et ça ça plaît à certains et, et moins à d'autres voilà et start and stop aussi on en a pas parlé start and stop. évidemment ça, y a de plus en plus pour de cette devant. année là c'est bien parce que ça... en 2020 ça s'est commencé mais sur toutes les voitures mais encore il y a peu on n'avait pas ça ouais. et là on entend bien on n'entend rien quand les vitres sont fermées là Ouais ça n'en a pas parlé non plus c'est vrai qu'on a une bonne insonorisation euh... Exactement une euh... Voilà, voilà. Est-ce que tu veux qu'on fasse demi-tour un petit peu Ouais avant d'arriver sur l'autoroute puisque là je ne sais pas où mon matériel euh, de film euh, et vous n'êtes pas prêt de ce qui va arriver euh, dans les prochaines vidéos à mon avis vous aurez déjà vu la vidéo quand tout cela sera sorti les suspensions sont celle-ci Oui. Ouais, les suspensions elles sont assez confortables, enfin je sais pas, on, on le sent on le sent presque pas hein, finalement. Non. On peut passer sur des grosses bosses et euh, finalement c'est pas dérangeant du tout. Non, non. Pourtant une voiture aussi grosse aussi. Ouais. Euh, alors là ici je pense qu'on venait de la l'après. Hein. avec attaque une pente de 9%, on va tester les freins un petit peu. Il est très confortable du côté passager, avec son petit écoutoir central, ce petit prise usb euh, pour bien charger euh, son téléphone. Ah oui, un euh, petit dédicace à, à au propriétaire de cette voiture. C'est bien non Elle n'a pas été utilisée pour faire des très très longs trajets. Euh, elle n'a pas dû descendre euh, souvent vers le, le sud de l'Europe, à mon avis, cette voiture. Elle reste pas sur les routes belges, quoi. Ouais. Oh non oh, oh. Quoi Il nous dit de faire demi-tour. En fait, il nous emmenait jusqu'ici pour faire un demi-tour. quoi. Ouais. Donc toute la route qu'on vient de faire, en fait, ça ne servait à rien. Super ouais. On va la refaire. Ça arrive souvent météo. Ouais, ouais, ouais. Là pour faire mon tour. Enfin, ah, mais Wes Ouais, ouais, j'ai mis Wes, mais c'est Wes qui m'a dit de faire ça donc. Euh, écoute, il m'a bien eu. Wes m'a bien eu. C'est qu'il n'y a pas de chemin pour rater. Hein, ouais, mais tu vois, si j'avais vu ça plus tôt, j'aurais fait demi-tour plus tôt, mais. Là, je ne sais pas. Mmh. Caméra de recul encore une fois, et alors quand on démarre aussi, même en marche avant, on a la vue du dessus. Il a la caméra avant aussi, il n'y a pas que la caméra de recul il y a aussi. Arrière. La caméra avant. Et voilà, on a la position en temps réel sur la route, c'est magnifique. Mais ça se coupe assez rapidement évidemment on qu'on prend la vitesse. Pour ne pas oublier le conducteur quoi. Ouais. Et oui. Pour son année, je trouve qu'elle est trop bien. Ouais. Par contre le désavantage forcément d'un gros véhicule comme ça c'est que si on croise quelqu'un sur cette route, on va devoir Je mettre les roues dans le champ pour pouvoir passer. Je sais pas comment on fait. Il y a un bon son radio même. on n'a pas parlé de ça mais la consommation euh, elle est euh, elle est à peu près de 6 litres et demi 7 ,5 litres au 100. ça on n'en a pas parlé mais donc c'est peu c'est un diesel on l'a pas dit non plus ouais. et franchement euh, 6 litres à 7 litres au 100 de moyenne pour une voiture euh, de ce poids là c'est franchement bien quoi chemin allez ah oui. carrefour dangereux perdu voilà voilà un chemin perdu et de, surtout de la, du plaisir de conduire et des beaux paysages voilà et je pense que je vais revenir en vacances avec cette organisation là j'y compte bien mais malheureusement, c'est dans deux ans. Ah, il y aura d'autres occasions pendant hein. l'année. Et on te reverra peut-être sur la scène YouTube. Eh ben, avec plaisir, hein. Pour filmer la e tron Ouais, peut-être la ouais, quand elle <rire> arrivera. Parce qu'avec les... De crise euh, avec le confinement les voitures euh, ça devient ça devient pénible à voir à cause des pénuries de tout ça Et ici c'est la dernière accélération pour votre ouais. plus grand plaisir On rien. On sent rien du tout. C'est vrai qu'on peut rouler assez vite avec cette voiture et euh, on sent absolument pas. Faut s'en rendre compte. Ouais. Faut pas s'endormir sur le champignon. Ah, bien, est-ce qu'elle a la peur de vitesse Ouais, elle a un cruise control. Ouais. Tout à fait. Ah, ben voilà des vaches. Et un tour euh, du domaine peut-être demain où on est parce que c'est une ferme il y a des veaux des sèvres et des ânes et des vaches mais je ne sais pas où elles sont je ne les ai jamais vues mais en tout cas je voulais dire un grand merci au Zip d'où on est C'est comment le nom du Zip de Chocnay Le Zip de so arrivez aux zip de ce vous voyez il n'y a rien comme même a... on est au milieu de nulle part voilà il fera ma aimé automatiquement voilà allez n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Merci à Zérémy pour m'avoir accompagné dans cette voiture.